Bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Nous allons donc démarrer la session sur The State of the congo Basin Forest, Unleashing the Power of Regional Data and Information. La session, euh, je suis donc Florence pala je vais modérer cette session qui va donc démarrer. Nous, avons à voir, nous allons avoir quatre articulations avec euh, d'abord euh, l'ouverture de cette session par le directeur général de CIFOR, docteur Robert Nazi. Puis nous aurons quatre présentations suivies d'un jeu de questions-réponses et nous allons donc clôturer cette session. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir cette session. Je demande à Monsieur Robert Nazi de the floor. Um, merci Florence, je ne sais pas si vous faites en français ou en anglais, je pense que vous pouvez le faire en français. Donc on va parler français pour une fois. Uh, bonjour à, à toutes les personnes en ligne. Uh, je dois dire que dans, dans le contexte de, du Congrès forestier mondial à Séoul, uh, l'OFAC, ça paraît un petit peu uh, marginal pour l'avenir mais on sait combien c'est important pour nous. Et c'est d'autant plus important parce que si on veut réaliser ou mettre en place les objectifs de la déclaration de Glasgow qui a été signée par 141 pays lors de la COP26, il faut absolument qu'on ait les moyens de savoir quel est l'état des forêts, et savoir comment il évolue et avoir ces données parce que les pays se sont engagés à stopper, ce n'est pas la déforestation, c'est ce qu'on appelle le forest loss en 2030. En 2022, il nous reste huit ans pour ça et donc il faut absolument avoir des données et pour une région comme l'Afrique centrale, l'OFAC est vraiment quelque chose de je dirais, de, effectivement, de, de centrale et d'une importance euh, euh, qu'il ne faut pas négliger en termes d'information et d'aide de, de, à la décision pour les gouvernements, à la fois euh, des pays d'Afrique centrale, mais aussi euh, la coopération nationale, les, les, les bailleurs de fonds et, et, et autres. Et, et donc, euh, c'est vraiment un plaisir de, de voir, euh, nous en sommes arrivés là, après euh, je ne sais plus combien d'années de travail de l'OFAC, et je crois que c'est une démonstration de ce qui peut être fait en collaboration avec les gouvernements, en collaboration avec le secteur privé, en collaboration avec la société civile, et je suis quand même assez fier d'avoir fait partie de cette aventure depuis le début, et donc, je suis très intéressé à voir l'évolution et les différents chapitres qui vont nous être présentés dans le reste des présentations. Je ne vais pas parler plus longtemps, et donc je redonne la parole à Florence, qui va introduire le prochain speaker. Florence, merci Robert pour cette introduction. Effectivement, l'OFAC c'est la cellule donc technique de la, la Comifac, et c'est un appui déjà. Depuis une quinzaine d'années, et cet état des forêts qui va vous être présenté en est à sa septième édition depuis 2005. Donc, après les propos introductifs du docteur Robert Nazi, nous allons donner la parole au secrétaire exécutif de la Comifac, monsieur Hervé Maïdou. Monsieur le secrétaire exécutif, vous êtes en ligne En ligne. Vous avez la parole, Monsieur le Secrétaire exécutif. Vous me recevez Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok, ben je vous remercie pour euh, cet événement. Il est vrai que nous sommes euh, distancés de 7 heures ou 7 ou 8 heures de temps. Euh, Ici, fait jour, vous devez être dans la ville là-bas. Alors, euh, quand j'ai suivi l'intervention de, de Robert tout à l'heure, euh, je me dis non, l'OFAC n'est pas... N'est pas à l'extrémité de tout ce que nous faisons aujourd'hui, parce que pour nous, comme IFAC, l'OFAC, c'était un outil qui avait été décidé par les États afin de pouvoir leur donner des éléments pour une prise de décision. Et nous sommes dans la ligne qui a été tracée, effectivement, qui a été voulue par les États, et nous sommes en train d'évoluer vers ce sens. Et c'est normal que nous puissions présenter cet outil d'aide à la décision à cette instance du Congrès forestier mondial. Pour dire que toutes les décisions qui se prennent aujourd'hui ne sont vraiment pas marginalisées, on peut le croire. Il y a certains pays qui essaient de mettre en œuvre les, les résultats de l'OFAC. Ça leur permet d'avoir une idée sur le, le potentiel de leurs ressources. Et, et pour cela, je, je voudrais aborder dans le sens où euh, les États se sont engagés depuis plusieurs années à à faire des réformes, et des réformes sur la base des résultats scientifiques qui ont été produits par, par, par cette institution, par cette organisation qui est une cellule technique de la Comifac. Et très récemment à Glasgow, il y a eu l'engagement des États depuis Berlin où nos États ont voulu avoir un paiement équitable sur la base de tout ce qui est produit au niveau de la sous-région à travers leur effort de conservation et de gestion durable des ressources forestières et environnementales. Cet engagement s'est matérialisé effectivement dans l'engagement le, au niveau de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, à interdire l'exploitation de bois sous forme de grume. Et cela n'est pas anodin, c'est parti sur la base des données statistiques qui ont été produits, dont l'OFAC a contribué, effectivement, dans la production de ces données. Il y a eu un engagement très récemment également des États pour soutenir un développement durable basé sur une économie circulaire. Et pour cela, l'OFAC est l'outil phare de la Comifac qui permet de récolter les données au niveau de la sous-région, au niveau de différents pays pour pouvoir les intégrer au niveau d'une politique sous-régionale qui est aussi soutenue par la, la CEAC, qui est la, la Commission des États d'Afrique centrale. Euh, la production des États de forêt euh, du bassin du Congo, on en a parlé tout à l'heure ici. Moi, je préciserai, hein, du bassin du Congo, c'est un peu restreint, mais la, produ la production de, de l'État de... de forêt, L'Afrique centrale du, le... du bassin du Congo a été le... soutenu très dernièrement par l'édition de l'État des airs protégés, ce qui est une innovation et nous allons poursuivre le, le travail dans ce sens. Nous allons soutenir les efforts qui ont été faits par, par l'OFAC avec l'appui des pays pour pouvoir aller vers une... une, une nouvelle version de l'état des aires protégées, je pense que de plus en plus, nous avons des outils d'aide à la décision qui sont produits grâce à, à l'exécution de, ce, de cette cellule technique. Et de plus en plus, nous sommes orientés vers le développement de notre politique hein, sur l'amélioration de la gouvernance forestière et de l'environnement. C'est un travail qui est assigné à cette organisation. Et comme vous le savez, avant d'arriver à cela, il y a tout un travail de collecte de données doit être fait. Euh, Aujourd'hui, nous, nous visons l'amélioration, euh, la perfection dans la collecte des données et également dans l'utilisation des données afin que nos États puissent avoir une vision claire sur les données qui proviennent de différents pays. Il y a eu des couacs à un moment donné par rapport à ces collectes de données parce que, euh, nous, nous cherchons toujours l'amélioration et nous essayons de comprendre pourquoi les, certaines données ne sont pas renseignées. Et de plus en plus, nous allons vers une amélioration de ce, de ce processus afin de pouvoir fournir des données scientifiques qui permettent de, de répondre à des préoccupations. De plus en plus, euh, nous évoluons vers le carbone aujourd'hui avec les questions climatiques. Et vous savez que le bassin, le, le, le bassin du Congo, naturellement, avec les forêts d'Afrique centrale, constitue en ce moment le poumon le plus important en matière de séquestration de carbone et son rôle dans l'équilibre planétaire en matière de climat. Donc, c'est autant d'éléments qui nous poussent à regarder de plus en plus vers les autres secteurs qui interagissent avec la forêt de manière à comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir des indicateurs précis pour nous permettre d'évaluer l'évolution de, de la gouvernance forestière dans la sous-région et donner un temps par rapport à la politique qui se met en œuvre aujourd'hui pour ne pas euh, que nos forêts puissent en pâtir. Et pour cela, nous développons de plus en plus un partenariat avec euh, les autres parties prenantes pour la collecte de ces données. Vous savez que c'est tout le monde qui a besoin euh, des données qui sont produites au niveau de l'Afrique centrale et nous... Nous essayons d'ouvrir ce partenariat avec euh, tous les utilisateurs potentiels et les scientifiques du monde entier, etc., pour voir comment est-ce que nous pouvons accorder nos, nos, nos énergies pour avoir des données fiables pour euh, ce, ce, ce, ce relique, je dirais, hein, de forêt qui, qui reste aujourd'hui et qui, qui a un rôle très important dans l'équilibre planétaire en matière de climat. Donc voilà, euh, très rapidement brosser. Euh, euh, ce qui est fait de manière innovante au niveau de la sous-région, de manière à développer un partenariat avec euh, tous les, tout, tout, tout les acteurs qui interviennent dans la collecte de données, afin d'avoir des données efficaces pour euh, présenter au niveau international. Également, euh, pour la recherche de, de solutions en matière de financement sur le carbone, quelle quantité nous avons effectivement au niveau de la sous-région. Quelle quantité nous sommes à mesure de pouvoir mettre sur le marché? Je crois qu'à partir des données qu'on va collecter au niveau des pays et de la centralisation de ces données au niveau de, de, de l'OFAC, d'une meilleure analyse et de l'interprétation de ces données, ça pourra nous permettre d'avoir des meilleures décisions à prendre pour la gestion, une meilleure gouvernance de nos ressources naturelles et environnementales. Je vous remercie. Merci monsieur le secrétaire exécutif et justement c'est une bonne transition puisque vous avez évoqué le fait qu'il ne s'agissait pas seulement de l'état des forêts du bassin du Congo. Nous allons aller maintenant au cœur du, du, de la session avec la présentation justement de la structure de l'état des forêts d'Afrique centrale. Cette présentation sera faite par le docteur Richard Eba, qui est aussi le coordonnateur Régional du CIFOR, euh, Dr. Eba. Oui, euh, merci, euh, madame la modératrice. Euh, bonjour à ceux qui sont hors d'Asie et surtout, bon après-midi à ceux qui sont euh, à Séoul. Euh, le rapport État des forêts du bassin du Congo pour 2021 euh, est en effet euh, en cours d'édition et il devra être euh, disponible dans euh, euh, sous plusieurs formes dans peu de temps euh, suivant suivante euh, septième du temps. Euh, parce que le premier a été publié en 2005 et l'avant-dernier euh, a été publié lors de, de, de euh, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique qui a eu lieu à Paris en 2015. Le contexte d'élaboration du présent rapport a été particulier, un contexte positif. Le gain de la Cour internationale sur les forêts de centrale, contexte caractérisé par la contrainte du COVID-19. Euh, comme vous le savez, le rapport État des forêts est euh, préparé euh, dans un processus de consultation et la COVID-19 a euh, constitué une contrainte. Bref, on a appris à utiliser de euh, nouvelles méthodes de consultation. Euh, néanmoins, euh, on a pu mobiliser environ 180 experts euh, d'Afrique centrale, originaires d'Afrique centrale, mais aussi de l'extérieur d'Afrique centrale, tous intéressés euh, par les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Le euh, rapport État des forêts 2021 est organisé en Partie et euh, chapitre suivant, suivant. La première partie est, euh, je dirais, c'est le corps, c'est le cœur même de l'état des forêts. Euh, nous montrons euh, l'état des ressources forestières euh, d'Afrique centrale l'état des écosystèmes et aussi euh, leur gestion. Euh, cette partie euh, comporte cinq chapitres. Un premier chapitre sur l'utilisation des terres euh, et euh, les différentes évolutions du couvert forestier en fonction des situations des terres. Euh, L'expertise vient beaucoup de la télédétection. Le chapitre 2, quant à lui, parle du sous-secteur bois euh, d'œuvre dans le bassin du Congo. Vous savez que l'Afrique euh, centrale demeure euh, un, un producteur au niveau international important de, de, de, de, du bois d'œuvre qui entre dans le commerce international et aussi euh, un grand consommateur du bois d'œuvre euh, industriel mais aussi dans des secteurs euh, artisanaux et informels. Le chapitre 3 traite des plantations forestières en Afrique centrale. Les plantations forestières en Afrique centrale euh, sont pratiquées depuis euh, très longtemps, à divers titres, euh, pour les industries, aussi pour les essais de provenance, à divers titres. On fait le point dans le chapitre 3 sur l'évolution, des plantations forestières en Afrique centrale. Le chapitre 4 euh, traite de la finance. Le secrétaire exécutif tout à l'heure a mentionné euh, plusieurs fois les aspects financiers. Euh, il y a un certain nombre de flux financiers internationaux pour appuyer l'Afrique centrale dans la gestion des forêts et la conservation des écosystèmes. Nous faisons le point euh, dessus dans le chapitre 4. Le, euh, depuis, comme vous le savez, euh, depuis euh, les années 2005-2007, euh, il y a cette dynamique de REDD+, Plus et euh, plusieurs pays d'Afrique centrale ont mis en place euh, des sites ou des mises en œuvre euh, des, euh, de la REDD+, des activités REDD+. Euh, dans ce rapport État des forêts 2021, euh, chapitre 5, on fera, on fait aussi le point sur euh, euh, ces euh, activités RED ⁇ Diapositive suivante. La partie 2, quant à elle, euh, comporte euh, trois chapitres euh, et elle traite euh, euh, des euh, forêts d'Afrique centrale. Euh, dans les débats internationaux. Euh, euh, le directeur général du CIFOR et puis le, le secrétaire exécutif de la Comifac ont signalé Glasgow, par exemple, et toutes les, les discussions qu'il y a eu là-dessus. Et ce rapport d'État des forêts 2021 euh, est aussi, euh, a aussi alloué une partie importante à, à ces débats. Ainsi, le chapitre 6 euh, traite de la gestion euh, des forêts d'Afrique centrale et des objectifs de développement durable ODD. Le chapitre 7 euh, traite des euh, engagements des pays euh, d'Afrique centrale euh, pour euh, contribuer aux réponses du monde vis-à-vis -vis du changement climatique. Il s'agit particulièrement de parler des contributions nationales déterminées de leur mise en œuvre et des défis qui sont rencontrés dans cette mise en œuvre. Euh, le chapitre 8, un chapitre qui s'est imposé à nous euh, avec le temps, euh, c'est euh, euh, la, la lutte contre la déforestation importée, qui a fait beaucoup de progrès euh, dans euh, la, la, la, la, la mise en place des instruments légaux, et des instruments euh, commerciaux euh, au, au niveau international et particulièrement en Europe, et qui a des implications et des impacts en Afrique centrale. Euh, vous savez que l'Afrique centrale euh, vit aussi de l'exportation des matières premières, dont le bois, qui vient voir mais aussi le cacao et euh, d'autres. Euh, de plus en plus, il y a le développement du palmier à huile euh, et de l'hiver, tous des produits concernés par la lutte contre la déforestation importée. Le, ce rapport État des forêts 2021 euh, s'intéresse à ces impacts et euh, discute de la euh, position centrale euh, sur le euh, euh, thème la déforestation importée. Suivant, la partie 3 euh, revient sur. Euh, les, les thématiques émergentes, les thématiques qui se sont imposées euh, pendant les cinq dernières années. Euh, L'une des thématiques euh, il ne se fait pas le chapitre 9, c'est les tourbières euh, qui ont été découvertes en Afrique centrale et leur importance qui a, a, a beaucoup grandi dans les débats, et dans les discussions et dans les stratégies autour des dernières années, les, les tourbières en République du Congo, en République de, démocratique du Congo, qui euh, euh, sont identifiés comme euh, des, des espaces euh, majeurs euh, dans la séquestration du carbone par, par leur tenu, contenu en, en, en carbone. Et évidemment, avec la COVID-19. On a pensé faire une discussion aussi, euh, on a pensé traiter du cas des maladies euh, émergentes et euh, réémergentes, euh, pas seulement la COVID-19 qui de toute façon n'a pas d'abord été identifiée en Afrique centrale, même si elle a affecté le monde entier, euh, euh, mais euh, c'est une thématique qui a euh, beaucoup d'importance, nous pensons même que euh, son importance va grandir au fil des années. Suivant la dernière partie, suivant, c'est la partie 4, euh, qui traite de trois défis majeurs euh, dans la gestion des forêts euh, d'Afrique centrale. Euh, le premier qui est, qui est connu, euh, mais qu'on qu n'a pas encore pu relever et qu'on devra toujours confronté, c'est celui de l'utilisation de la planification de l'utilisation des terres euh, en Afrique centrale. Et cette planification comme euh, euh, instrument qui contribue à la gestion durable, non seulement des forêts, mais de toutes les terres et de, toutes les, et de tous les modes d'occupation des terres. Le chapitre 12, quant à lui, euh, euh, traite de euh, la restauration des paysages forestiers. Euh, comme vous le savez, le, la décennie actuelle est, euh, a été déclarée décennie euh, de euh, la restauration. Et l'Afrique centrale, euh, qui a euh, aussi des ressources et des systèmes dégradés, soit par les secteurs comme l'agriculture, les mines, euh, soit euh, et, et de, de, de relever les défis de la restauration de ces écosystèmes. Et enfin, un autre défi est celui euh, de tenir compte de, de, des droits des populations locales et des, et des peuples euh, indigènes euh, dans toutes les politiques de euh, gestion des forêts et de conservation quand, qui sont mises en place en Afrique centrale. Euh, voilà, euh, en gros, la structure de l'État des forêts. Euh, euh, euh, C'est juste pour vous dire que le euh, rapport État des forêts a été très appuyé financièrement, principalement par l'Union européenne, mais aussi par euh, la coopération allemande à travers euh, la fasciation du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Il y a eu un très grand nombre de partenaires, euh, mais les, les principaux partenaires, parce que ce euh, rapport État des forêts euh, est publié avec une grande euh, participation du projet de renforcement de centrale et de qui est mis en œuvre par le euh, euh, partenaire technique de SiforiCraft du de R.M. Ingénierie et de l'Université catholique de Louvain. Euh, ici, je, je, je, je m'excuser il y a beaucoup d'autres partenaires, mais les, la coordination des chapitres est souvent revenue à, à, à ces institutions. Il y a beaucoup d'autres euh, partenaires techniques, les universités, l'Université de Wageningen par exemple, et euh, d'autres institutions qui se sont comme la FAO, euh, qui sont aussi impliqués pour, co euh, pour euh, la rédaction de chaque livre. Donc, je remercie euh, toutes ces institutions et euh, euh, je euh, peux dire qu'on est très avancé avec euh, la publication des, euh, des chapitres à ligne et euh, à Séoul. Euh, vous avez déjà euh, tous les résumés si vous voulez euh, aller plus loin. Dans, euh, pour savoir ce qui est à l'intérieur des chapitres avant de lire plus tard, euh, les résumés sont disponibles au Congrès de la Fondation mondiale à Séoul. Euh, sur ce, madame la Mondéatrice, je vous remercie vous remercie. Merci. Merci, docteur Richard Ba pour la présentation donc, de la, la structure du prochain état des forêts d'Afrique centrale. Donc, comme, comme on l'a suivi, c'est donc quatre grandes parties, treize chapitres. Et justement, nous allons permettre à notre auditoire de pouvoir suivre certains chapitres. L'approche ici, c'est de pouvoir extraire de chaque partie un chapitre. Et nous allons donc démarrer par le chapitre 1, qui traite justement de la répartition des types de forêts et leur évolution selon leur affectation. Cette présentation sera faite par le professeur Pierre Defourny de, de l'Université catholique de Louvain. Euh, le professeur Pierre Defourny euh, est aussi, par rapport à son université, membre du consortium du projet d'appui à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale et a fortement contribué à l'élaboration de cet état des forêts 2021. Donc, pour ceux qui sont en ligne, les présentations sont en anglais et je demanderai aux présentateurs, donc ils ont 15 minutes et vous pouvez vous exprimer en French ou en English. Professeur Pierre de Defourny, vous avez la parole. Alors, la présentation va être partagée directement en salle pour des raisons logistiques. OK, merci, Florence. I, donc, je, je comprends que l'exposé se fait en français. C'est bien correct. Les slides étant en anglais, vous pouvez vous exprimer soit en anglais, soit en français. D'accord. Est-ce que vous voyez correctement mon écran ou vous le gérez de votre côté? Nous gérons de notre côté. D'accord. Donc, je suis... Je vous remercie pour la parole. Je vais vous présenter la synthèse qui a été établie dans le cadre de l'état des forêts concernant la distribution des types de forêts et leur évolution selon leur affectation. C'est un travail qui a permis de combiner à la fois les expertises du Centre commun de recherche européen, l'Université du Maryland et bien d'autres collègues répartis dans le monde sous la coordination de l'UCLouvain. Donc, le travail a été essentiellement réalisé par Juliette Dalimier et quant à Junger, c'est moi-même, quant à la synthèse. Et donc, ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les forêts d'Afrique centrale sont à la fois soumises aux risques climatiques et aux risques anthropiques et que comparativement à l'Amazonie, la synthèse montre que les forêts non perturbées d'Afrique centrale absorbent par hectare davantage de carbone que les forêts amazoniennes pour des raisons de taille et de hauteur de, de, de grands arbres euh, et ainsi que de non saturation de, du stockage de carbone. Par contre, la distribution spatiale de stock de carbone euh, au sein de, du bassin d'Afrique centrale est particulièrement peu connue. Là, je passe à la diapositive suivante. Euh, en fait, aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre d'une série de satellites, notamment européens, on dispose d'une source opérationnelle de suivi sur de très grandes surfaces des forêts tropicales qui sont toujours difficiles d'accès. Et Donc, euh, l'absence la, ou la rareté des observations de terrain euh, qui limitent la cartographie des, de la distribution spatiale des forêts et des stocks de carbone peut être partiellement compensée par euh, ces images satellites. Et donc, euh, pour faire euh, ce, ce type de travail, il faut non seulement euh, pouvoir euh, valoriser au mieux ces nouvelles imageries, mais également euh, pouvoir compter sur des sites euh, où la biomasse forestière est particulièrement euh, précisément estimée. La première étape qui a été réalisée dans le cadre de l'Observatoire des forêts d'Afrique de centrale, et c'est une étape très importante, a été d'harmoniser de, de, de, la, la typologie des types de forêts à l'échelle du bassin. Et donc, avec les experts nationaux, à travers plusieurs ateliers, euh, ce travail a été réalisé pour euh, déboucher sur euh, une structuration d'une typologie sur le plan fonctionnel. Par ailleurs, euh, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale a permis de fournir un grand nombre de couches d'informations notamment les concessions forestières, les affectations du sol et bien d'autres sources qui ont été particulièrement importantes dans l'analyse et la synthèse des connaissances sur l'état des forêts en matière de leur distribution. Cette, cette typologie est évidemment compatible avec les standards internationaux. Le défi qui a été relevé pour la, le travail du chapitre 1, ça a été de valoriser au mieux les données de type sentinelle et en particulier d'établir une méthode originale pour le pré de ces données qui permettent en fait leur exploitation au meilleur niveau. En effet, euh, la, les conditions atmosphériques de la région rendent particulièrement difficile l'exploitation de, de ces données euh, qui sont affectées par les, les, les voiles atmosphériques et les nuages. Comme vous le voyez là, on a amélioré largement ce qui était le standard habituel concernant la synthèse temporelle des images. Cette synthèse temporelle des images a permis alors, grâce à différents ateliers avec les experts nationaux et les informations collectées existantes par l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, de créer cette cartographie dont vous voyez ici en primeur, si je puis dire, la répartition de 10 types de forêts à 20 mètres de résolution. Ça n'a jamais été fait, évidemment, à l'échelle du bassin avec ce niveau de détail, et euh, vous, pouvez, euh, vous pourrez en prendre connaissance au moment de la livraison de l'état d'effort. Il y a non seulement des données Sentinel-2, hein, qui sont des données dans l'optique, mais aussi des données radar qui ont permis de passer à travers les nuages, dans les endroits où c'était trop compliqué. Et enfin, des données topographiques qui sont issues de la navette spatiale, euh, permettant en fait d'identifier de manière plus précise les, les zones inondables. Mais ceci n'est qu'une description de la situation actuelle. Et l'essentiel est certainement de se donner les moyens de suivre l'évolution. Et pas l'évolution dans l'absolu, mais l'évolution selon les affectations des sols, selon les utilisations. Et donc, euh, au-delà de cette distribution des types de forêts, le, le GRC a fait un gros travail concernant la. Le suivi des forêts tropicales humides, intactes, euh, qui a été publié en 2021. Par ailleurs, l'Université du Maryland a fait également un gros travail concernant le suivi des perturbations dans le bassin du Congo. Et donc, la combinaison en fait de ces différentes sources d'informations permet aujourd'hui d'avoir un système d'alerte, même s'il si serait souhaitable que ce système d'alerte soit géré à l'échelle de la région et pas à l'extérieur de la région. L'enjeu en fait, de toutes ces sources d'informations, c'est de les rendre cohérentes, de les consolider. C'est le rôle de la synthèse du chapitre 1 en la matière. C'est le travail ici du GRC, le Tropical Moist Forest, qui a cherché à détecter les surfaces qui sont restées non perturbées à travers deux décennies, et les surfaces qui ont subi de la déforestation, de la dégradation ou de la de, de recrue forestier. En fait, comme on peut, on peut le lire dans leur publication, il y a eu 200 millions d'hectares en fait, qui, qui sont en situation de de, de, tropical, de forêt intacte ou largement non perturbée en janvier 2020. Et donc, ce qui est particulièrement important à savoir et à conserver, ça correspond en fait à une superficie non négligeable du territoire qu'il convient de Probablement préservé au mieux. Par ailleurs, 9 en fait de la surface a complètement disparu depuis l'an 2000, ce qui est une perte significative, évidemment. Et enfin, 7 des surfaces résiduelles intactes ont subi des dégradations au cours de ces dernières années. On voit en fait ici l'évolution croissante de la perturbation au niveau des, des forêts tropicales humides d'Afrique centrale, au fur et à mesure de ces dernières périodes, en particulier les cinq dernières années, qui en fait, ont présenté un taux de dégradation croissant hein, largement inquiétant. On voit en fait ces, ces barrettes jaunes et oranges augmenter ainsi que les barrettes rouges hein, qui sont beaucoup plus importantes dans les, dans les années les plus récentes. Si on regarde à partir de ce travail réalisé, euh, la, les synthèses de taux de déforestation annuels euh, au niveau des différents pays, on voit évidemment des situations assez contrastées qui évoluent également dans le temps. Je vous laisserai apprécier ce genre d'informations détaillées. Mais en fait, au-delà de ça, la volonté de, de l'État des forêts, du rapport sur l'état des forêts, c'est de faire la synthèse de toutes les connaissances et de toutes les études. Donc ici, c'est le, le tableau qui reprend en fait toutes les estimations fournies par tous les fournisseurs de données concernant euh, la déforestation dans les différents pays. Et comme vous le voyez, ça peut varier significativement, selon qu'on s'intéresse à la FAO FRA ou qu'on a des études nationales ou que ce sont des études scientifiques d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça, ça justifie certainement le travail de mise en cohérence et le travail de développement d'une capacité régionale en la matière. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est très bien de voir l'évolution, mais c'est encore plus important de voir cette évolution par rapport à l'affectation de ces différentes forêts. Et comme vous le voyez ici, grâce à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui a collecté les concessions forestières, les aires protégées, les concessions minières, les forêts communautaires, les forêts communales. En fait, vous avez à disposition les différentes affectations du sol qui ont été proposées par les gouvernements et leur correspondance en termes d'occupation du sol, telles que vous les voyez ici. Et donc, vous voyez qu'au Burundi, par exemple, on a principalement des aires protégées et des zones non affectées. Par contre, au Cameroun, on va retrouver l'ensemble de ces types d'affectations y compris les forêts communales. Donc, pour chacune de, de ces affectations, on peut apprécier la proportion de forêts euh, affectées ou pas dans ces différentes fonctions du territoire. Évidemment, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de comparer les dynamiques d'évolution des forêts tropicales par rapport à leur affectation. Et vous voyez ici en haut à gauche les concessions forestières et les taux de déforestation, les taux de dégradation et les taux de croissance observés dans les forêts de concession. Au même titre, que vous avez les aires protégées. On peut apprécier les taux de déforestation, les taux de dégradation et les taux de croissance forestière dans ces zones d'aires protégées. Et ce, pour une première décade de 2000 à 2010 et une deuxième décade de 2010 à 2017. La même chose pour les concessions minières. Et la même chose pour les zones non affectées. Ce qu'on va observer, c'est que, et c'est une très bonne nouvelle en soi, c'est que les zones non affectées en fait, sont relativement impactées par les processus de déforestation. Si on regarde dans le coin en bas à droite, les, les taux de déforestation entourés sont relativement élevés et concernent en fait, donc les zones non affectées. Ici, on a entouré la RDC. Qu'on va comparer à peut-être les zones de en bas à gauche, où vous voyez que les concessions minières sont encore plus affectées, que... sont encore plus perturbées évidemment que les... que les zones qui ne sont pas affectées à une utilisation précise. Par contre, si la zone forestière est affectée à une concession forestière, on se rend compte qu'elle est soumise à toute déforestation et à toute dégradation qui semble bien moindre que celui des forêts non affectées. Donc la, la concession forestière joue un, ici un rôle, un premier niveau de protection de la forêt ou de la ressource. Et enfin, les aires protégées, comme vous le voyez ici, sont évidemment, et c'est une bonne nouvelle, les zones les moins déforestées et les moins dégradées, euh, et donc en fait constituent une véritable protection de, de, du territoire forestier qui est effectif puisque l'observation de la Terre par satellite va être aussi transparente et aussi neutre que possible par rapport à ces affectations. Et donc, ceci traduit le fait que, évidemment, les politiques nationales pour les différentes affectations du sol, donc l'aménagement du territoire national, peut jouer un rôle significatif quant à la conservation des forêts tropicales humides, non perturbées ou même déjà dégradées. Pour conclure, en fait, je voudrais simplement rapporter les deux éléments clés. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une dynamique de taux de déforestation et de dégradation qui continue à augmenter dans le bassin d'Afrique centrale. Ce taux de déforestation, si on ne l'arrête pas, en fait, va nous conduire à la perte d'un quart des forêts non perturbées du bassin du Congo à l'horizon 2050. C'est évidemment un scénario qu'on ne peut pas s'autoriser dans le contexte tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'excellente nouvelle, c'est que les politiques d'aménagement du territoire et d'affectation de sol constituent un outil majeur, un instrument majeur pour lutter contre la déforestation et la dégradation. Et la troisième conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les sources d'informations disponibles existent. La capacité d'observation de l'évolution des forêts est démontré comme possible par un grand nombre d'acteurs, il serait maintenant souhaitable que cette capacité soit en fait mise dans les mains des gouvernements nationaux et de l'OFAC de, de en particulier pour arriver à une estimation à partir de, de, la, de la région. Par ailleurs, de nouveaux satellites, euh, en tout cas de nouvelles données, comme les données de Jedi qui existent déjà et les données du satellite Biomasse qui va être lancé prochainement, vont certainement permettre d'aller vers une meilleure estimation euh, des biomasse forestière. Comme je le disais, la légitimité en fait, euh, de, de ce suivi euh, des forêts tropicales humides doit être assurée par le fait que ce soit remis dans les mains des, des pays afin d'assurer en fait, une transparence, une traçabilité des systèmes de suivi et de, de, de garantir l'indépendance des autorités nationales contre un, leur capacité de reporter. Mais pour y arriver, il est clair qu'aujourd'hui, euh, la Comifac et les experts de la Comifac doivent probablement prendre le leadership pour assurer de manière harmonisée à la fois les méthodes de suivi et les méthodes de la et la typologie des forêts, de manière à pouvoir non seulement faire un reporting national, mais faire un suivi régional de l'ensemble des forêts du bassin qu'il convient de surveiller de près dans les années futures. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci, professeur. Merci professeur Defourny, pour euh, donc, euh, cette synthèse sur les connaissances euh, cartographiques des, des types de forêts et leur euh, évolution en fonction de leur euh, affectation. Nous allons euh, continuer à parcourir donc, euh, le prochain état des forêts d'Afrique centrale et euh, nous allons maintenant avoir une présentation du chapitre 8 sur la lutte contre la déforestation importée et les engagements en faveur de la zéro déforestation. Donc, cette présentation sera faite par le professeur Verina Ingram de l'Université de Wageningen. Vous avez la parole. Donc, Thank you. le contrôle va être fait de la salle. OK. So Merci. Donc, je vais faire cette présentation en anglais. Uh, good morning, good afternoon to everyone. Um, and talk about how Central Africa is responding to um, imported deforestation. So if we can go to the next slide, I'll explain briefly what we mean by imported deforestation. So basically it's the imports of raw materials or processed products um, whose production is contributed either directly, for example, um, through deforestation or indirectly, so for example, by a slow process of conversion to deforestation or degradation or the conversion of natural ecosystems outside of the natural territory. So the commodities that we're talking about mainly in Central Africa are cocoa, timber, palm oil, um, rubber, and to an extent, coffee and cotton. So cotton, of course, mainly in the, in the savannah areas. Um, and imported deforestation is is a dynamic process huh? so we can look back in time and see um, periods uh, especially uh, around the uh, pre and post colonial uh, changes around the 1950s and 60s where productions of cash crop commodities which had a uh, mainly direct deforestation, so forests were felled directly for cocoa, for example, for uh, oil palm, or slow processes, where first of all, um, around the 60s and 70s, where uh, forests were cut mainly for agriculture, for um, uh, subsistence crops, and then gradually converted, for example, into cocoa agroforests. The contrast uh, between the definition of imported deforestation and zero deforestation is purely that zero deforestation is a commitment that implies no forest areas have been illegally cleared or converted, and this illegally is very important because um, in many cases, conversion of forest areas um, is allowed depending on the status of, of the, the the area, huh? whether it's designated as a forest domain or not. Um, and it makes a big difference depending on who is using it. So for example, whether governments or NGOs or uh, commodity uh, buying companies, um, and whether it's seen as being illegal, just permitted deforestation or illegal deforestation. And also important to note that these processes of both imported deforestation and, and commitments to deforest, zero deforestation are happening um, around commodities um, from mono -plantations, so especially for rubber, for example, uh, and to some extent for palm oil, um, but also mainly on small scale. So the average that we've seen is, is somewhere between Uh, two and five hectares of uh, small plantations of cocoa, coffee, um, and and small intercropped uh, is is not from plantations in the Congo Basin, but from uh, natural forests. So we can go to the next slide, please. So, what we're, we're seeing in the, in the last uh, five years is, is an increasing consensus on the need to combat deforestation, especially deforestation that's been caused directly or indirectly through um, commodity production um, by different land management stakeholders. So, for example, um, the governments uh, in the Congo Basin, um, many civil society actors. Um, who are engaging in large scale programs, uh, certification organizations, buyers of commodities, um, both in the north uh, and the global north, uh, but also uh, producers of these commodities um, uh, associations, for example, of farmers in the Congo Basin. And we're seeing that the policies and approaches used are very varied at the moment, and they can have significant social and economic Uh, consequences both for the producing countries in the Congo Basin countries. And we'll talk a bit about who are the buyers at the moment. You can see from the map about um, Congo Basin is not alone in in this issue. Huh? So especially in the Amazon, but also uh, looking to Southeast Asia, um, this issue of deforestation caused through commodities is is a very real re issue, and it has been increasing since. Uh, the last decade. So let's go on to the next slide, please. So what we see in uh, political terms is a huge amount of different interplays uh, and, and initiatives being introduced by both importing countries and exporting countries. And when we're talking about importing deforestation, the European Union has been especially um, active but also um, the states and to uh, uh, an increasing extent China. Um, some of the first initiatives started around 10 to 15 years ago directly linking deforestation to commodity production, especially uh, timber, um, by civil society organizations and NGOs who were lobbying against especially illegal deforestation caused by timber. We've seen this picked up especially in voluntary sustainability standards. So FSC, more than 20 years ago, is is one of the, the longest running, but we see increasingly standards around coffee and cocoa, Rainforest Alliance, organic, um, oots uh, formerly, and RSPO for, for palm oil. We've seen that these policies are being picked up now by um, COMIFAC members. So the initiatives coming up to combat it, for example, CAFI, Tropical Forest Alliance, and um, around timber, again, some of the longest running initiatives, mainly focused on the illegality or legality of uh, deforestation uh, in relation to timber production. Since around 2010, we've also seen a huge, a uh, raft of initiatives coming uh, from uh, member states of the EU, so around the EU timber regulation. Amsterdam declaration was probably one of the biggest turning points where we saw that um, imported, importing deforestation commodity countries got together to sign a declaration showing their political commitment, but actually putting very little um, teeth into it. This is now progressing with the development of the EU communication EU directive on uh, zero deforestation, which is under discussion at the moment. We've seen similar initiatives um, uh, happening in the USA with the Lacey Act and also in China with um, some focus on how deforestation is handled in, in terms of what, what is termed ecological civilization, looking at green bonds that support deforestation. But maybe the biggest raft of interplays is, is around private sectors. These are voluntary uh, commitments by uh, mainly big commodity uh, producing or trading uh, companies committing publicly And then, in, in some cases, also putting actions on the ground in terms of individual corporate commitments, for example, for monitoring, reporting on them. In many cases, joining with uh, certification and NGOs to um, try and put these commitments into, into practice, and that's mainly been expressed through traceability, monitoring and reporting systems. And this is is one of the, the kind of fastest growing areas so for example in, in Cameroon at the moment they're looking at how to introduce a traceability system for cocoa that really takes what takes um, into account deforestation, as well as other social issues. So some of the issues mainly due to this, um, you know, many different initiatives um, is it's important that they have recognized the issue of deforestation, but the big problem is that um, many of the means to do this remain unclear or they're only just emerging. So for example, how to monitor, what to monitor, Um, who is responsible for doing it, who takes the risks, who bears the cost, for example, of traceability systems. These are only just emerging now, so it's, uh, at the moment, produces a lot of ambiguities. And some of the ambiguities are very basic, for example, across the Congo Basin, different definitions of what exactly is a forest, um, what is land use and land cover and deforestation, and that relates to directly uh, whether it's direct or indirect deforestation. And these definitions are really important because if goals are to be set for the region as well as nationally, then these um, terminology needs to be harmonized. And also so that it's clear for everyone, especially with this issue of uh, legal or illegal deforestation. So one of the, the kind of interesting how deforestation can, can be uh, monitored, but also how it can be reported upon and, and how those responsible for deforestation can be both incentivized not to deforest, but also incentivized, for example, for restoration or rewarded for actions that avoid deforestation, for cocoa and palm oil. Um, The main issue with certification is that it is a market based tool and now a lot of. Uh, let's say debates and discourses are going on about how to change this from a market based to a more regulatory tool that sets the same standard for all actors working in the Congo basin so again, this is an issue of harmonization integration next slide please. So we see. Two main approaches um, happening at the moment in Central Africa, and I've briefly typologized them. So if you can click again. So one is market diversification. So with um, initiative um, imported deforestation, We see some actors looking mainly to the east to china and asian markets and the buyers there of commodities how they can export more to these less demanding markets because although china is developing um, uh, some policies around it still they're not requiring the level of traceability level of reporting and and the costs that go with it that are being required by uh, the northern european and the Um, Northern American markets. So the is mainly coming from uh, Northern, from Europe and North America. And another click please. And then we can see uh, seven different types of initiatives ranging from regulations around commodity traceability schemes. Looking at landscape approaches, uh, so for example, what's happening with the green cocoa landscape in Tridom so Gabon, Cameroon and Congo. Um, we're seeing um, a revitalization in uh, voluntary sustainability standards, we're seeing again corporate pledges commit to um, zero deforestation, public partnerships between Uh, more consumer manufacturing uh, companies who are using commodities like cocoa and palm oil to, uh, to support buyers and farmers and governments that help um, to avoid risk and uh, to support companies in their due diligence initiatives. So for example, monitoring systems that can help companies track where exactly their commodities are from, and how they're responsible for deforestation, but also risks of deforestation. And we've seen, especially with the COP26, huge amounts of money pledged for both avoiding deforestation mechanisms to do this, but also for restoration. And that's one of the biggest areas that hasn't happened so far. Right? Actual restoration on the ground of areas that have already been deforested due to directly to commodities. Next slide, please. The things that need to happen, first of all, is alignment uh, to get all these initiatives together, especially around some definitions and, and a lot more negotiation, especially between Um, Central African states, but also with um, northern buyers and Asian buyers and, and the countries there, so both on a, on a corporate level but state level. Also how we're improving on all the experiences learned with uh, timber through Flecht and VPAs and certification in the region, because these provide a lot of insights we can use and then fourthly is harmonizing these definitions and how monitoring is uh can be taking place so that's the last slide thank you merci uh, professeur uh, verina ingram for uh, this presentation of presentation du chapitre sur la lutte contre la déforestation importe qui montre bien qu'en fonction des des politiques ou moyens utilisés, uh, par les pays producteurs et exportateurs. Il pourrait y avoir, euh, si ce n'est pas bien contrôlé, des conséquences sociales euh, ou économiques. Donc, nous allons euh, avoir notre dernière présentation sur euh, euh, le chapitre 10, euh, un thème important, puisque c'est la partie sur les défis avec l'émergence ou plutôt la réémergence d'agents infectieux et risques épidémiques dans les forêts d'Afrique centrale. Donc, Cette présentation sera faite par le docteur Mathieu Bourgarel, qui est un chercheur de l'unité de recherche ASTRE pour animal santé, territoire risque et écosystème du CIRAD. Mathieu. Merci. Good afternoon, all. Thank you very much. Uh, first of all, I would like to thank Sifor and Richard Eban for the invitation to participate to this uh, side event. And I'm pleased to be here today to speak with you about uh, the emergence of infectious disease and epidemic risk in the forest of Central Africa. So Emerging infectious disease are the major risk of to human health and to society. And the more of those, the more than 60% of known emerging infectious disease. Can you hear me? Everyone? Because I've got unmute to start speaking. Yes, yes, we can hear you. Okay, thank you. Sorry for that. So more than 60% of known emerging infectious diseases are zoonotic diseases. And 70, 75% of these emerging infectious diseases that have emerged over the past decades originate from wildlife. Now it's not working. A zoonoic disease involves a transmission from animals to human through a complex interactions between human, domestic animals, and wildlife, and uh, in our inter interconnected world, understanding the mechanisms and the factors that lead to these interspecific species transmission is critical to better control those emerging infectious diseases. The emergence of uh, infectious disease of zoonotic origin is due to combination, combination of intrinsic and extrinsic factors. First, the characteristics of the pathogen mutation rates, the resistance of the pathogens to the environment, transmissibility, human to human transmission after spillover and ability to cause long term chronic infections but also the ecology and the abundance of the reservoir species and or intermediate hosts and vectors. The environment, the climate that is more or less favorable to the circulation of the infectious agents and the territorial factors, which are the product of human activities and the at behavior of human population. The mechanism of immersion actually is Has three steps. First, it's what we call the invasion, when there is a contact between a reservoir animal and the human. The pathogen must be successfully transmitted, and then you've got the establishment, so that the pathogen must be able to multiply in the new hosts. And the third step is the persistence. And the pathogen must be transmitted to human from human to human, and finally the epidemic must be move, must move from local to national or international scale. And for this spillover to occur, a number of natural barriers must be crossed. And these barriers vary in time and space. The probability of transmission of infectious agents from its reservoir to humans depend first on the distribution and the density of the reservoir species obviously the more the reservoir species is present in the habitat where used by the human the greater is the probability of encounter and contact between those two second the dynamic of pathogen in the reservoir host. the greater the prevalence of the pathogen in the reservoir species is the greater is the risk of having a contact With an infected animal, and the exposure to human to the pathogen, if the animal is infected, uh, the intensity of this infection will determine the likelihood of transmission. This may be through butchery of a wild animal, and, and through or through uh, repeated bites from an insect vector. And the more contact, sorry. And the more contact the human and vector has with body fluids or organ in which infectious agents are concentrated, the greater the risk of transmission is. Internal factor of the person in contact that will determine the susceptibility, susceptibility to infection of the person, such as genetic, physiological and immunological characteristics. And these characteristics allow multiplication of the infectious agent in the contact case and then the contact case may become uh, the index case of the epidemic and infect other people so all these steps represent multiple barriers to transmission and for disease emergence to occur all those barriers must be breached in sequence at the time at the right time at the same place And this alignment of gap or alignment of planet is necessary to have a spillover. And this alignment is ultimately very rare for viruses such as filoviruses, Ebola and Marburg, or coronaviruses like SARS CoV, SARS CoV 2, and MERS CoV. But it's almost permanent for other zoonotic diseases such as trypanosomiasis for which incidence in Africa is high due to almost permanent exposures to infected animal and vectors and low resistance in humans. So the model to predict relative risk of distribution of zoonotic infectious uh, uh, emerging infectious disease event developed by Allen et al in 2017 suggests that the risk of emergence is higher in tropical forest region with high mammal, mammalian deep, uh, biodiversity and subjects subjects to land use changes related to human encroachment and agriculture activities. And those global studies, therefore, point that the African forests rainforest as a no spot for the emergence of those emergent infectious diseases. And more than half of all new infection diseases between 90, 1996 and 2009 occurred in Africa. So, tropical forest biodiversity is huge. They have the greatest richness of species. And all those animal and plant species are potentially reservoir hosts, intermediate hosts, and vectors for a very large number of unknown or as yet unknown bacteria, parasites and viruses. And the forests of Central Africa, because of its biodiversity, are therefore important sources of new infectious agents. So, health risk at the human-animal interface in Central Africa. First, linked to the climate change. Climate change will have multi-level effects on ecosystems, ecosystem, their inhabitants, human and non-humans, and pathogens. However, the consequences of climate change, uh, infectious and uh, infectious emerging disease risk, are difficult to predict. However, Climatic conditions alter host and vector population dynamics and in Africa, several examples of emergence and reemergence associated with climate change have been described for disease, such as rift valley fever, malaria and chikungunya fever, as an example. The deforestation and forest fragmentation influence the behavior of abundance of wildlife species. These changes alter biological interaction between living organisms and can promote the alignment of events necessary for infectious emergence in humans. And several studies suggest that the likelihood of a, to have a Ebola virus disease outbreak at a site is related to recent deforestation. Subsistence and commercial hunting. In South Africa, bushmeat represents an important source of protein and income for local population. Hunting and, more specifically, the capture, handling, preparation and transportation of carcasses generate direct or contact with potential infected wild animals. Logging and mining activities in the Congo Basin are opening up trails, and human settlements in previously untouched areas and facilitating access to new hunting zones, thus creating new human wildlife interfaces. But some disease outbreaks have been directly linked to mining. The 1998 Marburg hemorrhagic fever outbreak in the gold mining village in uh, the DRC, where so 52% of the, the, the cases where miners working in underground mine. And actually the end of the epidemic coincided with the flooding of the mine. Agriculture practices. Subsistence agriculture is a major cause of forest degradation in the Congo Basin. This leads to significant fragmentation of forest cover and increased interface areas between human population and wildlife. Areas of crops are also very attractive food resources for wildlife and promote direct and indirect contacts, increasing the risk of transmission between wildlife and human. Livestock, goats and pigs and poultry that roam freely in the village. These domestic animals share the same habitats and resources as wildlife, creating opportunities for pathogen transmission from wildlife to livestock, to domestic animals also the collection of bad guano in the caves used to fertilize fields it's also an activity that creates indirect contact with uh, uh, potential uh, uh, infectious uh, material beliefs and customs of the people living in the congo basin plays a major role in the perception and disease the risk associated With their activities such as hunting and the interaction with wild animals but also in the management of epidemics. Witchcraft are often seated, was often cited as a cause of illness among ethnic groups in the DRC and in Gabon during the 2001-2002 Ebola outbreaks for example. And custom abilities also lead populations to have at-risk behavior with wildlife. Many ethics groups have interaction with dead animals during hunting or specific ceremonies. And live animal traits in Central Africa is mainly dominated by species such as parrot, python, and non-human primates. And this trait is quite effective in exposing populations to new pathogens. And concerning the tourism activities today, tourists desire close encounters and personal experiences with wildlife. This close and regular contact between people and wildlife increases the likelihood of pathogen transmission between them, and this risk is particularly important between human and non-human primates, like such gorillas and uh, and uh, the chimpanzees, which, because of their strong ability to interact and their phylogenetic proximity, share many infectious agents. So. Emerging infectious disease in Central Africa. Here you've got a map with all hemorrhagic fever outbreaks, including uh, Arena Viridae with Lassa virus and Lupovirus, Bunya uh, bunyaviridae with Rift Valley fever and Congo Primae, uh hemorrhagic fever, Flaviridae with dengue virus, yellow fever uh, uh, virus, and also in red the Uh, philoviridae with Ebola and Marburg virus. And you see how spreads are those outbreaks events. But I would like also to talk to you about HIV, which is a retrovirus. The first, uh, it came from a transmission from uh, non-human primates to human, actually. And the first case in human was in 1981. And today we estimated 75 million cases of HIV with 32 millions of dead people. And uh, today, 1.7 million new cases per year. And actually HIV is a quite, we call a success story of emergence. So the impact of zoonotic disease in uh, Central Africa are numerous. First, less trade and transportation within countries, but also within the region and the continent. Reduced tourism activities decreased uh, agricultural production decreased activities of mining and logging uh, fewer investors coming in the countries high fiscal impacts uh, and uh, on the, also on the government budget and high employment and to control the, the those infectious diseases there is need surveillance and control system of infectious and zoonotic disease in Central Africa. And actually a surveillance system is a process of systematic and regular uh, collection of information on the presence of the disease or health event in a target population. And if the objective is to detect early the emergence of zoonotic disease, such as uh, Ebola virus disease in remote rainforest environments, The most appropriate option is to implement what we call events-based surveillance. For example, in the Republic of Congo to detect abnormal mortality of gorillas and chimpanzees and to collect sample to identify the infectious agent causing these outbreaks. And today, permanent surveillance of habituated ape groups and dead forest animals as well as systematic collection of vectors are practiced In different sites of central africa but this type of event driven and systematic monitoring relies on a very important effort of sensibilization of local populations and staff of ngos and national parks this allows them to detect mortality and raise the alarm for scientific teams to be deployed to the field to collect samples And if the goal is to detect zoonotic agents that circulate in wildlife silently or simply to try to characterize zoonotic pathogens circulating more frequently in the bushmeat pathway, it needs a surveillance system that is not targeted to a species pathogens, but directly towards species or taxa that may harbor zoonotic pathogens, such as nonhuman primates, bats or rodents. The statue of surveillance system in Central Africa. Most surveillance systems are strongly focused on viral emergence that have struck Central Africa in recent decades. Ebola virus disease, yellow fever and monkeypox. Many other pathogens circulate but are not monitored. And even though these their impact on public health and on socio-economic are far from negligible and this raise the issue of a differential risk between the need to monitor diseases that affect local population and the need to monitor the controlled pandemic risk diseases that may affect everyone and the means are not the same and are often biased in favor of pandemic risk diseases so since zoonotic disease This is are shared by human and animal, they can be monitored in both human and animal population, ideally within the framework of an integrated health approach, what we call the one health approach, both should be carried out and called in matters. And uh, in Central Africa countries, there is a significant difference between the level of organization of the resource allocated to human and animal health system. Human health. Structures follow a list of five or six zoonotic and they do have budget for that, but veterinary services generally are much more limited resources to conduct surveillance in the livestock and the wildlife. I will conclude, I will conclude. So first, the ideas are spreading more and more rapidly through Central Africa and the Africa continent and the world as a result of increasing and rapid national, regional, and international trade. The progressive land sections impact the emergence mechanisms. Surveillance system and Earth policy with one Earth approach are critical in this forest ecosystem and these surveillance and control systems must, con must contain the epidemic as quickly as possible and as wildlife is an important source of protein and income in central africa the surveillance system should consider the bushmeat industry and emerging infectious diseases can have socioeconomic consequences that are difficult for african government to cope with obviously forestry sector impacted by uh, infectious disease and uh, addressing and i will finish quickly on that this last point addressing Emerging emphasis disease in Central Africa require both symptomatic treatment through surveillance and control of emerging pathogens and diseases, but also substantive treatment that limits human impact on forests and biodiversity loss. And it's important both approaches are necessary and essential and the COVID-19 crisis has painfully reminded us our need to profoundly change the way we manage the planet as a whole. And I will finish. Thank you very much. Sorry, I was long, but uh, it's difficult to. <laughs> Merci, uh, Mathieu, for the uh, presentation. It's vrai que c'est dans le chapitre Défi. Nous allons uh, clôturer notre session. Um, alors, pour information, uh, il devait avoir une séance de questions-réponses. Euh, comme vous l'avez vu, les présentations étaient denses. Elles vont pouvoir être partagées. Les résumés euh, des 13 chapitres en français et en anglais peuvent être euh, lus et téléchargés sur le site www.observatoire-comifac.net en attendant donc d'avoir la, la full copie. Je remercie les euh, présentateurs, docteur Richard Eba professeur Irma Ingram, professeur Pierre de Fourny et docteur Mathieu Bourgarel pour leur présentation. Nous allons, pour clôturer cette session, demander à monsieur Philippe Maillot, team leader biodiversité Ecosystem services de la Commission européenne, de clôturer cette session. Merci Florence. Euh, voilà, je vous remercie de... Je suis ici à Bruxelles, et effectivement, c'est toujours un plaisir de, de clôturer ou d'ouvrir de, des sessions sur l'état des forêts. Ce n'est pas la première fois que, que ça m'arrive, puisque j'étais, comme Robert l'a précisé tout à l'heure, au tout début de cette aventure en, en 2005, donc ça fait 17 ans bientôt. Et, et donc, nous avons, nous avons fait beaucoup de chemin. Et chaque fois, à chaque fois, je crois que c'est vraiment un événement important pour toutes les forêts du bassin du Congo, pour toute la région, d'avoir cet ouvrage de référence qui ressort tous les deux ans, parfois un peu plus, parce que ça demande énormément de travail. C'est important, pourquoi Parce que c'est vraiment la somme de connaissances de la plupart des scientifiques de la région. Ce n'est pas simplement un groupe d'experts de, de l'extérieur qui, qui commence à faire des, des, des travaux de recherche, mais c'est vraiment un ouvrage collectif dans lequel les services nationaux, les scientifiques de, de la région, les praticiens de la forêt, que ce soit sur la protection forestière, sur la, la production forestière, l'éducation, la formation, euh, peuvent tous mettre leur, euh, leur grain de sable, si je puis dire, euh, donner leur contribution. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Je voudrais euh, dire que cette, euh, cet outil donc, qui a été euh, supporté, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale et l'état des forêts, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale a vraiment été créé dans l'idée de pérenniser euh, l'état des forêts, d'avoir un outil qui, qui permette de, de donner cet outil, de, cette euh, référence pour les prises de décision au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau euh, local parfois. Et donc, je suis, je suis très heureux que 17 ans après, euh, ça continue à. à L'œuvre continue à se poursuivre et que euh, l'Union européenne a décidé de continuer son support. Donc, depuis, le, depuis 2005, euh, le support ne s'est jamais euh, arrêté, ce qui est parfois un petit peu difficile dans, dans, nos, dans nos structures, mais on a vraiment toujours poussé pour qu'il y ait une continuation de cet effort. Et, euh, et ceci va encore se poursuivre puisque nous sommes en train maintenant de penser aux phases suivantes de soutien à l'OFAC qui vont nous mener probablement jusqu'en 2030. Donc, on pourra dire qu'on aura vraiment soutenu cet outil au service de la région, au service de la Comifac, des états membres de la Comifac, mais aussi de tous les services nationaux et aussi au service de la recherche, au service de tous les utilisateurs de la forêt. Donc ça, c'est, je crois, une, une source importante de satisfaction personnel d'abord, mais aussi euh, d'abord euh, pour la région. Enfin, je voudrais dire que cet outil, pour nous, on, on s'en sert également beaucoup dans, dans toute l'évaluation, la définition de nos, de nos politiques forestières. Comme vous le savez, on avait une politique importante sur la production forestière, qui s'appelle enfin, toujours le plan d'action collecte. Euh, on a euh, des politiques de conservation. Cette année-ci, nous fêtons les 30 ans des COFAC. Euh, donc, on a… Euh, c'est ces deux piliers importants qui doivent être sous-tendus par des sources d'informations fiables. Et maintenant, on, on a des évolutions de ces, de ces partenariats, puisque le, pour, la, pour, le, pour la forêt en général, on a des partenariats forestiers. Pour la partie de conservation, nous avons l'initiative Nature Africa. Et tout cela a besoin également d'informations qui reviennent du terrain, mais aussi qui viennent de systèmes d'information globaux. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'Observatoire, de nous produire comme on l'a vu aujourd'hui, vraiment des, des, des, des, des données qui sont compilées, mais aussi parfois qui sont créées de manière extrêmement intéressante et qui vont pouvoir euh, nous aider à, tous ensemble à avoir une gestion des forêts d'Afrique centrale au service de la population, des populations locales, au service des euh, gouvernements locaux qui sont les seuls à devoir décider les populations et le gouvernement à devoir décider de l'avenir de ces forêts, même si elles restent, elles sont un bien commun mondial. Voilà, je vous remercie. Je ne serai pas plus long parce que, effectivement, le, les, certaines présentations enfin, les, avaient beaucoup de choses à dire et des choses très intéressantes. Donc Moi, c'est beaucoup moins intéressant, donc je serai beaucoup plus court. Merci et bon travail à tous. Et encore, merci à tous les auteurs et éditeurs et imprimeurs Et tout le monde. Voilà. Merci, Philippe, pour euh, ces mots de clôture. Donc, merci à toutes et à tous qui étaient en, en ligne. Merci encore à, à tous ceux qui ont fait des, des présentations euh, riches. Donc, on rassure encore tous ceux qui ont euh, suivi euh, cette session que le lien a été partagé pour que vous puissiez avoir le, le résumé en français, et en anglais du prochain état des forêts d'Afrique centrale. Et les présentations euh, de ce jour vont être aussi euh, partagées. Donc, je vous remercie tous et à bientôt. Au revoir.